Mais c'est pas aujourd'hui, c'est clair pour moi, c'est pas la confiance en soi qu'on doit développer, mmh. c'est pas l'estime de soi qu'on développe, on doit développer, c'est l'amour de soi, la paix d'esprit. Le moment qu'on développe l'amour de soi et la paix d'esprit à l'intérieur de soi, pas à l'extérieur, ben à partir de ce moment-là, l'estime est en son plus haut niveau parce qu'on sait que nous sommes l'expression de la vie, que nous sommes amour et la confiance, elle est. La confiance, c'est un fruit si les racines d'amour sont là. Tu parles d'amour et tu parles euh, de paix d'esprit. C'est ouais. relié ces deux choses là, ces deux sentiments là. C'est deux vases. Hein? J'ai mes vases toujours <rire> avec moi ici. La paix et l'amour. Si on n'a pas ces deux là, c'est à la base. Hein? L'être humain fonctionne à l'énergie. On est des êtres d'énergie. On est toujours en train de chercher de l'énergie à l'extérieur parce qu'on se sent vide à l'intérieur. Pourquoi qu'on se sent vide à l'intérieur Nous ne sommes pas en paix. On se sent incomplet. On se sent incomplet quand, quand qu ces deux vases là ne sont pas, ces deux réserves là à l'intérieur de nous ne sont pas comblées.